Spécial casse d'aide aux yeux mi-clos, aux bouches mi-bé, au tympans plemousse qui roule n'amasse pas pierre, papier, ciseaux, puis... Tu l'as vu on vous voit les types 6 qui se disent, pro proféministes, Portent ça comme un costard Une posture inconsciente de ses limites, patriarcal dans les actes, mais Stark quoi ce qui les questionne, on en reparle quand sera prêt à balayer tes privilèges d'homme. On te voit toi le PDG, ton entreprise humaine là, on te voit ton délecté, mais faudra qu'on te dise quand même sur tes mains, sur tes doigts, bien sûr c'est pas de la sauce tomate Et que t'en serais sûrement pas là, t'étais pas un putain de sociopathe On vous voit les actionnaires, sucer les dividendes Est-ce qu'on voit pas sur les salaires Vous restez entre les dents d'accord on est certainement que des cons mais on verra si ça parade encore quand faudra rendre des comptes Et on vous voit les libéraux là niquer le code du travail Esquiver les baffes et venir faire le tour des chaînes pour y baver vos idéaux Doctrine et vos salades et votre espoir d'art au 19ème mais pendez-vous En jouant avec votre zgeg on n'appellera pas les secours Vous en valez pas la peine enterrez-vous rendez-vous Dernier appel avant qu'on vous prenne tout inquiète On vous laissera l'appel au rendez-vous a vos systèmes, on n'appellera pas les secours. Et de toute façon, il y a peu de chances qu'ils viennent. Fumez-vous entre vous. Direz pas que ça vous gêne. Et si vous tenez pas tous dans le trou, on fera en sorte que ça tienne. On vous voit les enseignants qu'enseignent sans jamais douter. Hiérarchiser les gens selon qu'ils aiment à t'écouter ou non. Et leur capacité à la soumission, à obéir et à pas s'agiter. Sois fier de ta mission. Et on vous voit les faces qui se déguisent en ignorant. On vous entend nous parler de taf qui serait pris par les migrants. Parler du voilet de femmes, des vêtements qu'il faut qu'elles mettent, de comment. Qu'on gère sa famille ou de comment qu'on reste une merde et on vous voit les enfoirés. Ça se la colle au champagne, on vous sent même les yeux fermés comme des chats en campagne. Tu casses les gourdes en plus de jouer les humanistes. Tu peux venir claquer de l'esbrouf, mais n'appelle pas ça de la musique s'il te plaît. Les faux antiracistes là, ceux qui pourraient être lâchés comme ça sans trop que ça pique. Ouais, mais les roms c'est pas pareil, ça te dit quelque chose. Mais faut comprendre que ces gens-là enlèvent des gosses pour les manger et les vendre Putain mais pendez-vous En jouant avec vos gag on n'appellera pas les secours Vous en valez pas la peine enterrez-vous Rendez-vous Dernier appel Avant qu'on vous prête toute inquiète. on vous laissera l'appel au rendez vous a vos systèmes, on n'appellera pas les scores. De toute façon, il y a peu de chances qu'ils viennent. Fumez-vous entre vous. Direz pas que ça vous gêne. Et si vous tenez pas tous dans le trou, on fera en sorte que ça tienne. On vous voit les clients rois. Ah, ça fait chier le prolo. Et ça sent pousser des ailes. Ouais, c'est grisant, mais le patron, ça le secoura pas. Non, il va te regarder de trop. Haut. Fort avec les faibles, faible avec les puissants. Et les tolérants envers les pires saloperies. N'en faites pas trop. On vous a vu T'as le droit de laisser les gens se comporter comme des pourris Mais c'est peut-être un peu gros de faire passer ça pour une vertu non, on vous voit Les carriéristes de la politique Vos convictions variables Et vos vêtements réversibles insubmersibles Comme les affairistes qui les critiquent À condition que ça se gave En se lâchant subversif et on voit que fou. Les artistes consistants à jouer les inconséquences, c'est conséquent que ça devient consistant. S'agit pas de questionner la qui, ni quoi que ce soit, laisse tomber la nuit. Ah, et puis merde, pas ce soir, pendez-vous! En jouant avec vos rêves, on n'appellera pas les sports, de toute façon ils sont foutus en grève. Détendez-vous, vous avez déjà raté la paix, y'a peu de chances qu'on y prenne goût, mais on va pas se rouler des pelles, pendez-vous! En jouant avec vos rêves, on n'appellera pas les squads. De toute façon, ils s'en foutent que tu crèves, franchement. Détendez-vous, s'il vous reste une heure à peine, nous on connaît tous vos tours et on va pas faire un rappel, c'en est tout. <rire>